Comment on va faire pour les soustractions C'est la même méthode. Il faut mettre au même dénominateur en amplifiant, puis on soustrait les numérateurs. Donc par exemple, si on veut soustraire 3 demi /2, 2 5 2 quel est le plus petit multiple commun entre 2 et 5 C'est 10. Donc 3 demi, on va l'amplifier d'un facteur 5. 2 cinquième, on va l'amplifier d'un facteur 2. Ça nous fera donc 3 fois 5, 15, 15 dixièmes. Puis 2 fois 2, 4. Moins 4 dixièmes. 15 dixièmes moins 4 dixièmes, ça fait bien sûr 11 dixièmes. Voilà, il est temps pour vous maintenant de vous exercer. Donc prenez votre cahier d'exercice et essayez de faire ces fractions. Mettez pause maintenant. Je vous donne la réponse juste après, mais vraiment jouez le jeu. Alors le premier, quelle est la réponse Quel est le multiple commun entre 5 et 15 C'est 15. Il suffit de multiplier 4 cinquièmes, d'amplifier 4 cinquièmes par 3. Ça fait 12 quinzièmes plus 7 quinzièmes, ça fait 19 quinzièmes. L'addition la fra la, de fractions suivante est simple parce qu'il y a le même dénominateur, mais il y a un petit piège. J'espère que vous avez bien allumé vos cerveaux. On a 7 sixièmes plus 2 sixièmes. Si on les additionne, ça fait bien sûr 9 sixièmes, mais ce n'est pas une fraction irréductible. Et dans tout ce chapitre, on vous demandera toujours de mettre votre résultat sous forme de fraction irréductible. On peut le réduire d'un facteur 3. Et donc la, la meilleure réponse, la réponse la plus précise, c'était 3 demi. Il fallait réduire 9 sixièmes en 3 demi. Enfin, 2 moins 3 quarts. Vous allez me dire, 2 n'est pas sous forme de fraction. 2, c'est la même chose que 2 sur 1. Et du coup, quel est le multiple commun entre 1 et 4 C'est 4. On va devoir transformer notre 2 en quart. Combien il y a de quarts dans 2 Dans 2 pizzas, si je les coupe en 4, ça me fait combien de quarts Ça me fait 8 quarts. 8 quarts moins 3 quarts égale 5 quarts. Vous avez compris comment on additionne les fractions maintenant. 1 quart, c'est pareil que 3 douzièmes. 1 tiers, c'est pareil que 4 douzièmes. On a donc 7 douzièmes de pizza. Mais la question qu qui nous reste à répondre, c'est qu ce qui reste. Hein Ça fait combien de douzièmes N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.